Salut, voici la deuxième vidéo concernant la poésie germanique ancienne. Je vais vous parler euh, là d'un poème que je ne connaissais pas vraiment, que dont je ne connaissais que le titre, et pour l'occasion de cette vidéo, j'ai euh, approfondi mes connaissances dessus, j'ai essayé de lire, j'ai lu plusieurs sources secondaires sur le sujet et le poème en question s'appelle, ou du moins on lui a donné le nom, de "Mospilli". alors c'est un mot à la signification un peu incertaine, enfin très incertaine, qui pourrait signifier euh, destruction par le feu on retrouve ce mot-là dans, dans le vieux norrois. Et le nom de Mouspel, en vieux norrois, désigne un territoire de flammes ou euh, un peu comme l'enfer. Le Mouspili, on va l'appeler comme ça, euh, a été écrit dans, au 9e siècle. On estime à peu près ça. Il, est, il, a, été, il a été écrit dans un dialecte bavarois de l'époque et ce poème est euh, tronqué alors en fait, il y a le début qui manque et il y a la fin qui manque et on a simplement bah, le corps du texte le corps du poème et euh, ce poème aborde les thèmes de ce qui se passe à la mort de quelqu'un d'un point de vue théologique religieux ce poème est très religieux. Il, euh, à la mort de quelqu'un, il racontait qu'il y a qu'il y a un combat entre le bien et le mal, plutôt entre les anges et, euh, les, euh, et les compagnons de Satan, qui euh, se battent pour savoir, pour déterminer le devenir de l'âme de quelqu'un, selon qu'il va aller en enfer ou au paradis. Et euh, la seconde partie de, du poème aborde un combat plus général pour le devenir de, des âmes, et du, de l'enfer, de Satan, qui est clairement nommé dans le texte. Dans le texte. Et euh, alors, dans le texte lui-même, on, euh, on parle de Satan, donc, de l'Antéchrist, on parle aussi d'Elias. Euh, qui est un prophète dans l'Ancien Testament et euh, on parle du Christ donc donc c'est vraiment un texte religieux chrétien et euh, donc euh, faut savoir que contrairement au nord qui s'est euh, évangélisé euh, au XIe siècle l'Allemagne de l'époque était déjà euh, christianisé, du moins le sud de l'Allemagne était déjà christianisé. Et là on voit une forte empreinte donc, euh, chrétienne avec des empreintes euh, païennes qu'on ne sait pas tout à fait euh, correctement mesurer. Et là, mystère. La technique utilisée pour structurer ce poème est plutôt euh, mal faite par rapport aux poèmes classique de l'époque. C'est-à-dire que la, la, la les allitérations qu'on retrouve dans chaque vers est parfois incertaine, euh, mal, mal faite. Et euh, donc ça ça amène à penser que c'est un texte qui était à l'origine, faut du moins euh, dont la structure était euh, plus ancienne, et plus travaillée dans les règles de l'art euh, germanique euh, de l'époque, mais qu a, que ce texte a été retouché, et mal retouché, par euh, un auteur, euh, un autre auteur. Pour finir, je vais lire quelques lignes de ce poème, du Mouspili, en espérant que la prononciation soit assez représentative de ce qui pouvait être prononcé à l'époque. Donc, Syntak das in arhevit. Ce qui donne avec une prononciation approximative, Syntak son jour, picfeme, de devienne, que son jour devienne ou deviendrait das Erto wanskal qu'il devait mourir Wanta car sarsosich dès que son âme Arhevit se, était élevé était levé in dancing, sur le chemin sur son chemin donc dès que son jour est arrivé que son jour où il doit mourir. Juste pour dire que les deux premières lignes que je viens de vous traduire elles ont l'air d'arriver de nulle part comme ça et bien c'est le problème du, du manuscrit c'est qu'il nous manque le début, euh, ce qu'il y avait avant, le, avant ce commencement.